Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les aliments sains, eux aussi, peuvent te faire grossir. On a toujours cette impression que non, parce que c'est sain, on, voilà, on va brûler du gras. Et, mais évidemment, je vais t'expliquer ici que les aliments sains, tout comme les aliments entre guillemets qu'on dit euh, moins sains, hein, hamburger, tout ce que tu veux, moi pour moi, c'est la même chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Imagine ton apport quotidien en lipides. Lipides, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire les graisses, ok Chaque jour, tu as un nombre fixe que tu dois atteindre pour soit prendre du poids ou soit brûler du gras. Imaginons que tu veux brûler du gras. Imaginons que tu es à 50 grammes de graisse, donc de lipides par jour. Si tu arrives à ça, tu perds du poids. Si tu dépasses ça, tu prends du poids, évidemment, donc tu l'auras compris. Et imaginons que tu prends voilà, du saumon. De l'avocat, quelques noix, un peu d'huile d'olive pour préparer le saumon si tu préfères, et un œuf. Donc ça c'est juste un petit, euh, voilà, un petit basique, on va dire ça comme ça. Donc ce n'est pas aussi énormément, on n'a pas compté aussi le riz qui allait à côté, on allait juste compter juste ça ici, donc le gras. Pour 250 grammes, hein, c'est juste une petite part de saumon, tu as 35 de graisse, ok, de lipides. Pour pourcent d'avocat, c'est juste tu mets un peu dans une salade, tu en as 22. Donc c'est déjà juste énorme. Là, ces deux-là, tu dépasses déjà ton apport quotidien. OK Et ensuite tu te dis ben écoute, je vais manger un aliment sain, encore une fois des noix, donc tu rajoutes encore 10 g. N'oublions pas la cuillère d'huile d'olive, 10 g, une cuillère d'huile d'olive, une cuillère à soupe, 10 grammes à peu près. Ou un petit peu moins, mais voilà, disons 5 grammes, allez 5 grammes, et ici à 9 qui a 5 grammes de gras. Donc en tout, tu arrives à 40, 50, 60, 82, 82 grammes de lipides. Et comme je t'ai dit, 50 grammes de lipides. Évidemment, c'est juste pour exemple, ça différencie, en fait, c'est différent de chaque personne, mais à partir de 50, tu perds du poids. Mais au-dessus de 50, tu prends du poids. Et là, tu es déjà à 82. Donc, tu penses qu'avec ces aliments sains-là, tu ne prendras pas de poids Bien sûr que si Si tu, dépares, euh, si tu dépasses pardon, ton apport quotidien. Tout simplement. Ce n'est pas parce que tu manges des aliments sains, que tu ne perdras pas de poids, ok. C'est pas parce que tu manges des aliments sains que tu ne prendras pas de poids, c'est juste les quantités, ok. Donc peu importe ce que tu manges, que ce soit un hamburger, ok. Bon, il est un peu moche, mon hamburger ici qui fait 35 grammes de gras, et ensuite que tu rajoutes ça ici pour arriver à 40-45, et puis que tu rajoutes un œuf. Tu as 50, tu vois, donc hamburger, noix, œuf, tu as 50 g de lipides. Donc, est-ce que tu perds du poids ou tu prends du poids avec un hamburger ben, Tu vas perdre du poids parce que tu es à 50 g de lipides. J'espère que ça a été clair. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as.